Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je fais cette vidéo rapide pour vous expliquer aujourd'hui la vision de la compagnie ad Residual. Parce qu'on est aujourd'hui fin 2016 et je profite de l'occasion pour vous souhaiter d'excellentes de, fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que 2016 a été une excellente année et je vous souhaite que 2017 soit encore une année euh, meilleure. Alors aujourd'hui, justement, pourquoi partager la vision Parce qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir où est-ce qu'on va. Parce que si on ne sait pas où est-ce qu'on va, eh bien, on ne va jamais arriver à destination. Et donc, c'est important d'avoir des objectifs et d'avoir une vision claire sur euh, la compagnie qu'on développe. Alors aujourd'hui, avant de parler justement de l'objectif de Ad Résudial, eh bien il est important de comprendre qu'aujourd'hui, où se situe l'argent Le business de demain, c'est tout simplement le digital. Le digital, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, aujourd'hui, les plus grosses sociétés au monde, eh bien, sont dans le digital. Prenez des exemples comme les compagnies comme eBay, Amazon ou Alibaba, ce sont des sociétés commerciales qui vendent des produits, et eh bien ce sont les sociétés qui vendent le plus au monde alors qu'elles n'ont pas un seul magasin physique si vous prenez la société uber qui est une société de taxi eh bien il ne possède pas un seul taxi pourtant c'est la plus grosse société au monde airbnb qui est une société de gestion immobilière et qui, ne faut, et qui ne possède même pas un seul bien personnellement bitcoin une monnaie sur internet une monnaie numérique qui est justement partagée dans le monde entier grâce à internet pour les gens et par les gens et donc aujourd'hui la internet et le meilleur moyen justement pour connecter les gens, le business de demain, c'est le fait de connecter les gens. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de, de posséder quelque chose, mais c'est de mettre les gens, euh, c'est d'être en fait un intermédiaire entre les gens qui veulent quelque chose et quelqu'un qui, qui veut acheter ou quelqu'un qui veut vendre quelque chose. Ça, c'est vraiment le business de demain. Et à partir du moment où on a compris cela, eh bien, on a compris, on peut comprendre justement très facilement les objectifs et la vision de Ads. Eh bien, Ads, c'est quoi C'est une communauté, c'est un réseau communautaire dont l'objectif principal, avant tout, avant même le service qu'elle propose, l'objectif numéro un de la compagnie Ad Residual, eh c'est justement de développer un réseau et de optimiser les échanges dans ce, dans ce réseau, d'optimiser de de, les échanges, les connexions, les partages. Demain, à partir du moment où vous faites partie d'une communauté, il y a dix mille, cent mille, un million, 3 millions de membres, et eh bien imaginez vous le potentiel que vous pouvez avoir à travers cette communauté. Le jour où vous voulez vendre un produit, vous voulez euh, vous faire connaître, vous voulez, euh, pour n'importe quelle raison, eh bien vous avez plus de chances de trouver, euh, d'atteindre vos objectifs à travers une plateforme où il y a beaucoup de membres, que lorsqu'il n'y en a pas. Donc ça c'est vraiment l'objectif de Ad le numéro 1 c'est de développer une communauté. Alors forcément, lorsqu'on a une communauté, ben, il faut bien, bien évidemment avoir des services. Chaque société propose des, des services divers, mais la finalité c'est d'avoir une communauté importante. Eh bien, nos services, c'est quoi Ben, c'est tout simplement la publicité en ligne parce que c'est le business numéro un sur Internet. Toutes les sociétés que vous voyez YouTube, Facebook, Google ou autres, elles proposent peut-être des services différents, mais la finalité, la finalité c'est que la publicité se retrouve dans toutes, dans toutes ces compagnies. Et donc, aujourd'hui, le business numéro un, c'est la publicité en ligne. Et c'est pourquoi, à travers notre plateforme, eh bien, notre objectif, c'est de permettre aux gens, justement, de pouvoir avoir de la visibilité. Ça, c'est très important pour nous. Une plateforme e-commerce qui va arriver par la suite parce que c'est aussi un business, c'est le business aussi, euh, on va dire, un des business principaux sur Internet, eh bien, c'est justement de pouvoir vendre, échanger, acheter des produits sur Internet. C'est-à-dire qu'à travers notre plateforme, il sera possible de vendre et d'acheter des produits. Et puis, forcément aussi, si on peut développer des avantages divers, eh bien, on va le faire. Parce que demain, lorsqu'on a une communauté de 1 million de personnes, eh bien, imaginez-vous que lorsqu'on va, vous comprenez que lorsqu'on va aller toquer à la porte d'une société, si on lui, on lui communique qu'on a un million de personnes, eh bien, il sera motivé à faire un geste. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a de fortes chances que vous allez pouvoir bénéficier de réductions et avantages, euh, des avantages diverses. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de la société. On est sur, un, sur un, un marché, sur des industries à forte croissance. Internet, publicité en ligne, e-commerce, travail à domicile, c'est tout simplement le business de demain. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et aujourd'hui, justement, pour pouvoir arriver à se constituer une communauté importante, eh bien, on a mis en place un plan de compensation extrêmement puissant qui est tout simplement, euh, pour devenir membre, il suffit de payer 50 dollars, acheter un pack à 50 dollars, accessible à tous. Et à ce moment-là, justement, vous pouvez développer votre entreprise. Donc, tout le plan de compensation qu'on a mis en place, c'est pour vous aider à développer votre entreprise, dont le bonus Pay to Click qui a été mis en place pour vous aider à développer votre entreprise. Donc, ça, c'est important de comprendre la vision sur le long terme. Donc voilà. Donc je vais vraiment partager ceci. Je vous souhaite en tout cas encore une fois de bonnes fêtes, pour euh, d'excellentes fêtes. Et je vous dis à très bientôt. 2017 va être une année exceptionnelle. J'aimerais terminer par le fait que aujourd'hui le MLM existe depuis un peu plus de 50 ans, euh, vaut presque 60 ans, et que euh, les gens qui ont pris le train à l'époque il y a 50 ans, on les a pris. Euh, je vais pas dire pour des extraterrestres, mais en tout cas en tout cas ils ont pris le, le train au bon moment et ils étaient dans une tendance, euh, ils étaient dans la tendance du moment. Aujourd'hui, il faut savoir que la tendance, elle change. Le MLM reste, mais le tendance, les tendances, c'est le digital. Et à partir du moment où on comprend cela, à partir du moment où vous comprenez la puissance de cela, eh bien, vous comprenez la puissance de Had résidual, et vous comprenez qu'à ce moment-là, vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce qu'on est, est, est, est au tout début. On est au tout début, et aujourd'hui, pouvoir participer à l'essor d'une communauté, parce qu'aujourd'hui, des business comme Facebook, Google ou autres, vous avez des services, mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent grâce à cela. Imaginez si Facebook vous avait dit à l'époque, pour chaque personne que vous allez inscrire dans Facebook, vous allez avoir des parts de la compagnie. Et chaque fois qu'on va faire des bénéfices, vous allez avoir une redistribution. Imaginez si Facebook, Facebook l'avait fait. Aujourd'hui, Ad dual c'est l'ambition de Ad Residual. Si vous proposez des services de qualité, premièrement. Vous proposez de gagner de l'argent en développant le réseau. Donc, ça, vous allez pouvoir participer à l'essor de la compagnie. Et en plus de ça, vous allez pouvoir après avoir une partie des bénéfices de la compagnie tout simplement, lorsque vous allez proposer à un commerçant, lorsque vous allez affilier euh, un nouveau membre et qui va mettre qui va commencer à vendre des produits sur la plateforme, parce que c'est vous qui l'avez affilié, vous allez toucher un pourcentage à avis sur toutes les ventes qu'il va faire. C'est quelque chose de fou. Donc ça, ce sont plein d'arguments, justement, qui vont, qui vont faire en sorte que AdResidual est une compagnie qui va se développer sur du long terme et au fur et à mesure, on va prendre des parts de marché et... Euh, et on est justement dans la tendance, dans la, dans la bonne tendance. Donc, c'est très important de comprendre la vision. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que, avec sans vision, on ne, sait pas, on, ne sait pas, on ne sait pas avancer sans vision. Donc, comprenez la vision, partagez au mieux. Comprenez aujourd'hui que le business plan qu'on a mis en place, c'est pour vous aider à développer. Le pay-to-click est un moyen pour vous aider à développer. Ce n'est pas une finalité. ce n'est pas, un, Le pay-to-click est un bonus au même titre que le parrainage direct, que le binaire ou autre. Et sachez aussi que le pay-to-click, le bonus pay-to-click, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui reviennent par rapport au pay to click, c'est un bonus qui dépend du développement du réseau, il faut le comprendre tout simplement. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite en tout, cas tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt.